Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 81 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui un petit jeu très sympathique, vous allez le voir, c'est un petit jeu qui s'appelle Osmos, vous avez, vous avez vu le titre de la vidéo, et euh, donc c'est un petit jeu avec, on est une petite molécule, voilà, vous allez voir, on va commencer une nouvelle partie, donc là, une petite phrase euh, sympathique de, euh, scientifique on va dire, donc voilà, c'est nous, nous sommes une molécule, j'ai envie de dire une, une cellule plutôt, parce qu'une molécule c'est pas ça Une cellule, du corps humain ou du, de ce que vous voulez, de une molécule <rire> On va jouer comme ça, hein Alors voilà, le but c'est de nous faire avancer, Là, alors là c'est un tutoriel, donc on va, on va le faire un peu Donc il faut aller dans le cercle Ça se joue en déplaçant, enfin en libérant le, le contenu de, de nous-mêmes c'est-à-dire, regardez, alors là, il faut que je me déplace vers les boules qui sont plus petites que moi. Et pour me déplacer, il faut qu'avec ma souris, je clique euh, autour de ma cellule. Et ça va, de, ça va disperser un peu le... Euh, disperser de moi-même, en gros. Ça va, ça va éjecter euh, des, des morceaux de moi. Et pour tout ça, dans le but de me faire avancer et, et de pouvoir aller aspirer d'autres petites bulles. Et, euh, ouais. et donc, toutes celles qui sont rouges, euh, c'est celles qui sont plus grosses que nous et qui peuvent nous avaler tout simplement de la même manière que nous si on va les toucher hop vous voyez elles deviennent bleues si j'allais les toucher euh, en étant plus petit elles m'avalent et la partie est terminée on peut recommencer donc c'est une sorte de casse-tête dans un sens et en même temps un petit peu de réflexe parce qu'il faut, euh, faut diriger votre boule vous ne voyez pas tout le décor alors level complete donc, euh, donc voilà c'est que j'ai été le plus gros tout simplement le, le, premier, le but premier de, des parties là c'est pour l'instant d'être le plus gros de devenir le Biggest, become the Biggest, voilà, alors bah ça va être tout simple, hein. on continue, voilà, zone complete, je suis déjà plein, je suis déjà plus gros que tout le monde, donc euh, pour ça il faut aller vite parce que les autres bougent tout seuls, et en touchant d'autres cellules, ils s'aspirent ils entre eux, ils s'aspirent entre eux, ils deviennent de plus en plus gros, si vous attendez, ben, il va y en avoir un énorme et vous ne pourrez jamais l'avaler, oula, donc là il y a une sorte de centre au milieu, il y a une centre qui, fait tour, qui, fait, qui nous fait tous tourner, il va falloir que je récupère. Ah des amis à moi là. Allez Non, allez rouge, celle-là. Ah voilà, j'ai été aspiré un peu par le rouge. On va essayer de récupérer un peu plus petit que nous, il n'a pas tellement. Oui, non, non, non, non, non, non, non, non, Voilà, donc là j'ai été pris par la.. par le courant du. du truc. Hein. On va recommencer. Vous avez vu, j'ai été aspiré euh... automatiquement. Ah, voilà. On peut y passer quelques.. pas mal d'essais sur certaines parties, on va dire. Euh, si vous si vous en sortez pas ben vous réessayez vous réessayez c'est toujours à peu près la même euh, la même euh, structure au niveau du niveau en lui même dire, on atterrit toujours au même endroit il y a toujours le même, les mêmes cellules autour de nous enfin, pour ce que j'ai pu voir euh, quand j'y ai joué parce que c'est pas la première fois que j'y joue et euh, quoi que je fasse quand je mourrais euh, je réapparaissais toujours euh, je recommençais toujours le niveau là on, on a gagné ça y est je, je recommence toujours au niveau de... Euh, avec la même, la même configuration de... Ah alors, absorbe the repulsor. Donc il faut que j'absorbe celui-là pour finir le niveau. Donc là ça va très vite. Vous voyez quand même que les niveaux commencent à durcir. Les, les, les boules euh, bougent de plus en plus vite. Et il va falloir que je me dépêche. Parce que si je me dépêche pas, les autres deviennent plus gros. Et ainsi de suite. Hop là, donc là j'en aspire un gros. À partir du moment où vous en aspirez un gros, c'est bon. Et puisque lui, je. Ah non, je pouvais pas. Et j'aurais jamais dû. Voilà. Et alors là, il faut regarder un peu le contour. Parce que donc ils sont rouges. Et ils sont un peu bleus. Alors dès que vous savez plus trop. Ah voilà, encore je vais me le faire avoir. Il faut se fier au contour de la, de la molécule. Parce que des fois, vous pouvez quand même encore un peu. Vous êtes juste suffisamment Ah voilà, là, je vais me faire aspirer. Je fais pas une brillante performance. Donc là, je recommence le. La partie directement, on n'est on pas obligé d'attendre euh, d'avoir perdu pour recommencer. C'est euh, avec le clavier. Hop. Donc là, je suis déjà pas mal gros. On va essayer de choper celle-là, là. Ah non, non, non, non, non, non. non. Oula, C'est bon. Juste, juste, assez. Et hop, et on l'a aspiré. Donc le niveau est terminé à partir du moment où on l'a aspiré. Hein, qu Ce qu'on veut. Après, on peut mourir. Artificial life. Alors, il faut absorber le petit verre. Qu'est-ce qui nous fait le petit verre Alors lui, il a l'air de se déplacer tout seul. Il n'a pas l'air très intelligent, mais j'ai vu qu'il s'est déplacé. On a, on a vu un petit filet qui était apparu à côté de lui. Alors que le répulseur faisait tout simplement euh, euh, répulser, quoi. En gros, euh, il s'éloignait des de molécules. hop. hop. On va attendre d'être suffisamment gros parce qu'après eux ils s'enfuient hein, surtout si l'autre il a si l'autre il a il, il, il, il, il, il, il sait il s'en sait aller tout seul il sait se barrer donc ça va être un peu dur à le choper donc pour l'instant le but c'est surtout de devenir gros regardez il a envie de se barrer hein. oui eh non. il m'a tiré dessus je crois il m'a semblé ou alors c'est pour se barrer tout simplement pour se barrer alors lui qu'est-ce qu'il a lui je sais pas trop il avait il avait euh, il était vert avec euh, avec un peu euh, le contour hein. enfin un peu euh, je te raconte n'importe quoi je suis perdu dans ma partie euh, il était donc il était vert avec euh, une petite lumière au milieu je sais pas si c'est un oeil ou... Chose. Mmh. Bah non pas un oeil sur un cellule ça voudrait rien dire mais... alors vous ce qu'il est passé notre ami maintenant que j'ai grandi... alors il est là-haut maintenant il est bleu okay. bon il était vert maintenant il est bleu est-ce que je peux lui ah non j'ai perdu ah il y avait pas grand chose hein vous voyez on était presque de la même taille presque est-ce que c'est est-ce que si à taille égale euh, on peut aspirer ou pas je sais pas hop là. C'est plutôt sympathique, vous avez la musique aussi, la musique en elle-même, euh, c'est toujours la même chose, c'est une petite musique d'ambiance qui est assez zen. Même si vous pouvez rester crispé sur votre souris pendant un moment, donc ça joue une, euh, essentiellement à la souris. Donc euh, mon curseur, vous le voyez, et on déplace tout simplement le curseur autour et on clique. Et ça libère euh, la matière euh, cellulaire, on va appeler ça comme ça. Hop. Alors là, on va récupérer la grosse et on va aller chercher lui là-bas. Qui a pas l'air d'avoir envie qu'on l'aspire. Qu qu ou il a pas l'air content du tout. Alors, reviens avec moi. Alors, on va grossir un peu. Hein. C'est le seul moyen de, de bien pouvoir le choper c'est de grossir un maximum pour qu'il ait pas la place de se barrer. Donc euh, voilà. Mais pourquoi il est bleu Il était vert au début. Je comprends pas pourquoi il est passé bleu. Hop là on va faire un ricochet sur le mur non ça veut pas hein. il n'y a rien à faire il veut pas se faire aspirer l'enfant forêt viens voir papa allez vas-y on fonce dessus on fonce dessus on fonce dessus oui ouf voilà avec l'élan j'ai fait un, un ricochet donc voilà on a fini le premier euh, ça doit être des niveaux on en a débloqué trois là on les a vu qu'ils qui avaient de la lumière donc on va en prendre un voilà celui-là, Ambient Tower, Become the Biggest, toujours, donc on commence à devenir le plus gros. Ah non, non, non, non, qu'est-ce que tu veux que je devienne le plus gros là comme ça Non, mauvaise idée, voilà. Become the Biggest, on recommence. Vous voyez, c'est la même, euh, même configuration, c'est ce que je disais. C'est la même chose. On a les mêmes cellules, au même endroit. Est-ce qu'elles vont, euh, est qu vont au même endroit Je sais pas, ça m'étonnerait, mais euh, en tout cas, on a les mêmes. On va aller récupérer les petites J'imagine que ça doit devenir vraiment de plus en plus dur Déjà là bas ça va encore Hop là J'ai pas réussi à la choper Chou, On aspire, ah on est juste assez gros pour elle Oui oui non non non Ah oh, non j'ai resté ici Allez Hop On ouais, va essayer d'aller la rebouffer De toute si on marche pas si ça marche pas J'ai frôlé la, la grosse, j'ai failli, failli perdre carrément. Hein. Voilà. Donc il y a la petite ici, on va essayer de pas toucher la grosse. Hop, la grosse boule ici, voilà. Ça y est, on, on, on commence à en aspirer un peu des grosses. Il y en a encore des, des grosses autour là. Hop, celle-là, celle-là, magnifique. Heureusement qu'elle était pas plus petite, je, elle aurait toujours été rouge l'autre. Voilà, level complete, ça, c'est fait. Alors, on continue. Alors, annihilator, Qu'est-ce qu'il qu qu a de spécial, celui-là Alors, lui... Oula, bah, alors, vous voyez, il, il a aspiré une boule et il n'a pas grossi. C'est des annihilateurs, apparemment. Quand il quand il, quand il bouffe quelque chose, il ne grossissent pas. Ils le détruisent c'est quelque chose qui à long terme peut, peut sûrement nous nous embêter assez allez on va essayer de pas en toucher un on va aller essayer d'en aspirer un après on va voir par exemple pas un trop gros parce que bon hop là vous avez, voilà celui, -là, celui que je viens de croiser vous l'avez vu il était tout petit, tout petit ouvert et il disparaît donc voilà ce sera tout pour euh, osmos